Euh, donc aujourd'hui, avec Jérémy, on va venir vous parler de comment on a construit une culture web perf au sein du Boncoin. Et comment, dès le départ, on a fait le parti pris de se dire que ce serait bien plus qu'une histoire de tech, mais qu'il fallait aussi que ce soit une histoire euh, au sein du produit. Et avant de vous en parler un petit peu plus en détail, euh, l ce qui peut être intéressant ici, c'est de reposer quelques chiffres. Euh, donc aujourd'hui, le Boncoin, le groupe, c'est plus de 1400 collaborateurs. Et il y a à peu près 400 personnes qui travaillent dans le département Product and Tech, donc la partie vraiment produit et technique du Boncoin, donc qui va gérer le site et les différentes applications. Et comme on peut le voir, entre 2018 et 2019, on a eu un gap assez fort dans les effectifs. On a quasiment fait un fois 2 voire un x demi sur l'année qui a suivi, enfin par rapport à l'année qui a suivi. Euh, et du coup, ce changement assez majeur nous a, a impliqué le fait qu'on devait un petit peu se réorganiser, mettre en place des nouveaux process euh, au niveau de notre produit, au niveau de la tech. Et notamment, mais les webperfs euh, pouvaient être un sujet à ce moment-là intéressant à traiter, ce qu'on a eu une évolution donc très rapide. Pour vous donner un peu plus de détails sur euh, qui sont ces 400 personnes au sein de Product Tech, en fait, on est répartis en 50 feature teams, donc toutes autonomes, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque feature team un PO, un engineering manager, un UX, des devs front, back, iOS, Android et des testeurs. Et donc chaque feature team peut elle-même faire de nouvelles features ou faire des évolutions de features sur le périmètre du web ou des apps. Donc très autonome dans leur exécution. Et on y reviendra justement par la suite. Concernant le produit, juste pour rappeler quelques chiffres, le bon coin aujourd'hui, c'est 50 millions d'annonces qui sont en ligne, c'est presque 500 000 dépôts quotidiens, et surtout, c'est 29 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc un trafic assez important qui est lissé sur des pics tout au long de la journée, mais on a quand même un trafic assez conséquent. Et surtout, des verticales très différentes. On a à la fois des annonces dans l'immobilier dans les véhicules, mais également tout ce qui est bien de conso, vacances et emploi. Donc une sacrée diversité. Et dans ce contexte, on s'est posé une question, c'est comment on pouvait maintenir un site performant avec autant d'équipes du coup, moi c'est Xavier, je suis product owner de la feature team acquisition, on vous en reparlera un petit peu après. Et du coup, moi c'est Jérémy, je suis lead développeur sur la partie frontaine, donc sur le boncoin.fr, et également dans l'équipe acquisition crois, au quotidien. Et du coup, on va vous présenter un petit peu aujourd'hui comment on a la genèse de toute cette culture, de toute cette culture perf au sein du Boncoin. Donc déjà pour commencer, euh, image assez forte, mais malheureusement l'histoire des webperfs au sein du Bon Coin, on aurait pu anticiper le sujet, etc. Mais ça a commencé par une régression qu'on a constatée en prod, donc nos utilisateurs ont vécu. Euh, en juin 2020, on a eu une régression assez majeure sur notre page d'accueil. Euh, et je vais revenir un peu plus en détail sur ce qu'elle a impacté. C'est qu'on avait des, des éléments critiques dans la page, donc euh, des images, euh, des éléments de partenaires, tout ce qui pouvait être... Euh, ou même du contenu, euh, qui mettait à peu près plus de 7 secondes supplémentaires à charger. Donc, une régression assez majeure que nos utilisateurs nous ont partagée. Euh, on avait énormément de retours sur les forums à ce sujet, nous disant que, là, le site, dans les dernières versions, était de plus en plus lent. Également, nos partenaires, avec qui on travaille. Donc, on travaille avec beaucoup de professionnels, mais également des partenaires autour de la publicité, notamment, euh, qui nous ont fait des retours en nous disant que ben, leur contenu n'était pas affiché à la hauteur de ce sur quoi on s'engage. Et le dernier point, c'est venu voilà, vraiment du bon coin en se disant, euh, ce délai, cette lenteur, c'est un signal d'alerte business assez fort, donc il faut qu'on prenne euh, une décision et surtout qu'on réagisse par rapport à ça. Donc la première réaction immédiate qu'on a eue, ça a été de mobiliser une task force, euh, comme souvent quand il y a un problème ou un incendie, on intervient rapidement. Euh, donc là, la task force, elle était composée de sept développeurs frontaines, euh, pour la plupart des leads, euh, tous experts dans leur domaine, donc on avait des experts dans la publicité, l'authentification, euh, tout ce qui est corps, donc vraiment structure euh, de notre code, et qui là ont tous travaillé ensemble euh, dans l'esprit de se dire euh, on a toutes les expertises dans l'équipe, si on a besoin d'agir et de corriger, on pourra le faire très rapidement en toute autonomie. Mais vous allez me dire, maintenant on a l'équipe, euh, on a identifié donc, une régression de 7 secondes, comment on, comment on agit et par quoi on commence donc là, là-dessus, euh, on, on a très rapidement pris la décision de se faire accompagner par des experts dans le domaine. Euh, donc on a fait réaliser deux audits, donc l'un par Google, l'autre par Brain Cracking. Donc euh, merci Jean-Pierre Vincent, si tu, je ne te vois pas ici, mais c'est Jean-Pierre qui nous a accompagnés du coup, sur ce sujet. Euh, ces deux audits nous ont permis d'avoir une liste de 40 points de résolution à traiter pour revenir gagner ces 7 secondes, voire peut-être davantage sur notre page d'accueil. Mais là, une nouvelle fois, 40 points, c'est beaucoup. On a un délai assez limité, une équipe qui est disponible. Euh, par quoi on commence. Et donc là, la question qu'on s'est posée, c'est que devrions-nous prioriser et pour quels utilisateurs Et surtout pour nos utilisateurs. Sauf que quand on parlait Webperf au sein du Bon Coin, on n'avait pas forcément cette vision de qui était notre utilisateur médian en termes de performance on avait une idée très précise dans son navigation, ses comportements, ce qu'il va parcourir comme contenu. Mais précisément, quel est son, son device au regard des perfs et sa connexion réseau, etc., on ne le savait pas. Donc on a commencé par ça. Et déjà, on a identifié que notre utilisateur médian, il utilisait un smartphone. Il n'était pas forcément sur desktop. Et surtout, il utilisait un smartphone qui a presque maintenant 4-5 ans. Donc un Galaxy S7, donc pas un téléphone de première génération. En débit, pareil, euh, régulièrement, on voit la carte de l'ARCEP avec euh, la couverture réseau. Euh, malheureusement, nos utilisateurs ne sont pas toujours dans un débit idéal, donc pas forcément de la 4G, mais plutôt un entre-deux, euh, où on se retrouve à être sur du 12 Mbps en termes de débit. Et ces deux éléments cumulés nous ont aussi permis de constater que dans ce contexte, euh, il y avait des latences à la navigation sur nos, notre site, et euh, depuis mobile notamment, et que du coup, ça pouvait impacter la perception utilisateur une nouvelle fois. Et un autre point, et pourquoi on en a fait une slide, c'est que c'était important dans cette idée de culture parce que ça a vraiment cristallisé les choses au sein du bon coin. Euh, on a un slogan aujourd'hui que vous voyez régulièrement dans nos publicités qui est de donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien. Euh, dans ce cas de figure, on ne on pouvait, pouvait pas se permettre de demander à nos utilisateurs de changer de device, de prendre un device plus récent pour avoir la meilleure expérience possible. Euh, on se doit de proposer à nos utilisateurs la même expérience pour tous, et de faire en sorte que, peu importe leur téléphone, ils puissent voilà, consulter des annonces, en déposer, faire des achats, etc. Et en plus, je crois savoir ici, il y a des prochains sujets, mais autour de l'éco-conception, c'est quelque chose qui nous intéresse, et c'est un des premiers piliers. Donc, dans toutes ces conditions, quand même, pour revenir sur cette histoire de task force, donc, on avait l'équipe qui était disponible, on avait notre liste d'audits priorisée par rapport à nos utilisateurs, et on a commencé à entreprendre des actions. Donc très rapidement, on a fait des itérations. Là, ce, ce graphe est très schématique, mais ça représente un petit peu ce qu'on a, qu a vécu, euh, où parfois, certaines actions nous faisaient gagner du temps par rapport aux régressions qu'on avait eues, et d'autres, un, un petit peu moins, et du coup, on devait itérer en permanence. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à récupérer ces 7 secondes de latence, et même d'en gagner une supplémentaire, euh, et de regagner 8 secondes sur le chargement de notre page d'accueil, sur les éléments critiques, une nouvelle fois, donc pas forcément le chargement de la page en elle-même. Et l'étape suivante... Du coup, ça a été de se dire, OK, c'est très bien, la task force, elle a duré plusieurs mois, on a tout résolu pour notre page d'accueil, mais on a obtenu cette stat de la part de Google qui nous l'a partagé pendant un échange, et ça a été un peu un déclic pour nous de se dire que 40 des sites qui ont optimisé leur perf vont régresser dans les six mois qui vont suivre. On s'est dit, comment on peut capitaliser sur ce qu'on a mis en place et faire en sorte que les performances s'ancrent vraiment dans la culture le bon coin et donc, sur ce point, on s'est posé une question. Comment faire perdurer ces efforts dans le temps Et je passe la parole à Jérémy, qui va vous parler de tout ça. Merci, Xavier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, bah du coup, oui, dans, dans, dans ce cadre, on, on, a, on a un point où, en fait, bah, on finit la task force, tout va bien, tout, tout est dans le meilleur des mondes, mais on se, on se demande surtout comment on ne se revoit pas dans six mois pour refaire la même chose. Et pour, pour rappeler un petit peu le contexte, bah, on a 50 feature teams, donc, et ça continue de grandir, évidemment, qui délivre des features du code tous les jours en production. Et du coup, pour le petit détail, aujourd'hui, leboncoin.fr, c'est en moyenne quatre mises en production par jour. Donc du coup, ça évolue relativement vite. Et surtout, à l'instant T, à la fin de cette task force, on a très peu de maîtrise des régressions. On est un petit peu sans filet. D'ailleurs, bah, du coup, la première, on la voit directement en prod, et c'est nos utilisateurs ou des partenaires qui peuvent nous le remonter. Donc bon, on n'est pas, pas hyper équipés. Donc, le, le premier sujet qu'on qu qu décide de faire, c'est créer une équipe. Et en fait, on n'a pas envie de créer une équipe performance, parce que tout de suite, on se dit que ça doit dépasser un peu le cadre d'une seule équipe, ça doit aller un petit peu plus loin, on doit réfléchir à une stratégie long terme. Et, et ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la performance est un vrai levier, levier d'acquisition. Ça se rapproche en plus pas mal des, des, des problématiques SEO, notamment grâce ou à cause, chacun aura son avis, mais des Web Vitals de Google et notamment leur intégration dans les, dans les rankings, dans les résultats. Et donc, du coup, bah, il, y a vrais, il y a des vrais enjeux d'acquisition autour de la performance, d'où le fait d'appeler cette équipe une feature team acquisition, avec notamment moi et Xavier au départ, et puis qui a, qui a continué de grossir par la suite, autour de ces sujets. Et nos deux missions principales vont être de justement faire le lien entre le contexte SEO et les web performances et d'établir une, une stratégie de performance sur le long terme au sein de la boîte. Et du coup, pour parler stratégie, chez Le Bon Coin, on a assez l'habitude d'essayer de, de réfléchir à des process sur lesquels on peut itérer, qu'on peut répéter pour s'améliorer, rendre meilleur notre site, rendre meilleur nos, nos équipes et de répéter ça quasiment à l'infini. Et sur ce point, on, définit, on essaie de définir une stratégie en trois axes. Et le premier axe bah, qui nous paraît majoritaire, c'est justement le fait qu'on soit sans filet. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à monitorer beaucoup plus, à étudier des courbes et à mesurer dans un, dans un système un peu matriciel. Donc tout d'abord, on va découper par type de device, donc desktop mobile, parce que comme, on, comme Xavier en a parlé, notre user médian, il est, il est mobile majoritairement, mais l'idée, c'est surtout pas de laisser tomber le desktop, bien au contraire, et de découper ensuite les mesures par typologie de page, où dans un premier temps, on va se concentrer sur nos trois pages qui génèrent aujourd'hui le plus de trafic, à savoir la page d'accueil, la page de listing de résultats de recherche et la page de détail d'une annonce. Et dans ce cadre-là, on va utiliser des outils qu'on utilise et que tout le monde connaît, notamment des dashboards Datadog. Et on va commencer à récolter des, des métriques RUM sur notre site directement auprès de nos utilisateurs sur l'ensemble des points et notamment les web vitals. Une fois qu'on a ces courbes-là, on se dit, bon ben bah en fait, on ne peut pas s'arrêter juste à avoir les courbes. Donc on met en place des seuils. Donc comme vous pouvez le voir, les seuils de couleur. Et aujourd'hui, ces seuils sont directement calqués sur notamment les seuils des web vitals qui sont conseillés par Google. Et l'idée par la suite, ce sera de les... Toujours, toujours de les faire baisser. Et puis, bah, on a des courbes, on a des seuils. Encore une fois, ce serait peut-être un peu bête de s'arrêter là. Donc tout de suite, on met en place un système d'alertine. Donc dès l'instant où on, a, on voit une régression ou une optimisation, eh ben, on a un petit message sur notre Slack qui nous prévient de ce qui peut se passer. Donc du coup, on monitor, on a des alertes et on commence à voir tout de suite un problème qui est comment on va pouvoir gérer le flux des 50 autres équipes si... En gros, il n'y a que nous qui avons cette connaissance. Et comment on ne devient pas le bus factor de l'entreprise en termes de delivery, qui va bah, complètement bloquer les éléments parce qu'on ne sera pas assez, ou il va falloir faire scaler l'équipe à l'infini pour que ça marche. Et dans ce cadre-là, eh ben, on commence à se dire, bah, le mieux, ça reste quand même d'anticiper en termes de développement. Et du coup, de mesurer l'impact d'un nouveau développement sur les métriques qui vont, qui vont impacter la prod par la suite. Hop, et pour ça, on a choisi de vous présenter deux points. Euh, tout d'abord, bah, du coup, on monitorait euh, et on, on a remis en avant le fait de, de bien regarder le poids de bundle initial. Donc, pour le, pour le contexte, le leboncoin.fr c'est une SPA en React. Donc, évidemment, bah, on doit charger, l'utilisateur va devoir charger un certain poids de JavaScript initial pour que le site devienne interactif et que soit réhydraté correctement. Et bah, du coup, on monitore ce, ce poids. Et ce qu'on fait, c'est qu'on l'intègre complètement dans le flow de développement, cette info. Donc, vous pouvez voir en dessous, ou sur chacune des pull requests, en fait, on va calculer, on va prendre le poids qui est téléchargé par les utilisateurs en production, on va calculer le poids qui sera téléchargé si votre PR est mergé, on va comparer les deux, et ça nous amène un graphe. Cela a deux effets c'est que ça amène directement l'information dans les équipes de développement, et on commence à prendre un peu l'habitude d'avoir ces, ces métriques-là et ces repères-là à prendre. Et la deuxième chose, c'est que cette différence, elle nous permet également de mettre des seuils bloquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le Mont Coin, si la différence elle est supérieure à 10%, l'APR va être bloquée instantanément. Elle ne pourra pas être mergée parce qu'il va falloir qu'on regarde pourquoi notre bundle initial prend 10%. À théorie, ce n'est pas très normal. Et ça nous amène à des résultats assez positifs. Que ce qu'on peut voir, c'est que sur quelques semaines, bah, en gros, on divisé par deux notre poids initial, donc c'est plutôt cool. Et bah, jusqu'aujourd'hui, il est relativement stable, mais on continue d'essayer de travailler pour le faire descendre le plus possible. Le deuxième élément sur lequel on, on essaye de s'appuyer, c'est euh, un, un outil que tout le monde connaît et qui nous amène à avoir des, des audits assez accessibles, assez compréhensibles par les différentes populations Lighthouse. Donc, c'est hyper intégré à Chrome aujourd'hui, hyper intégré dans l'écosystème. Et bah, du coup, Lighthouse propose une version euh, CLI et CI. Bon, bah cool, on a, tout, on, a tout, on a tous les ingrédients pour que ça marche. Donc, pareil, on décide d'intégrer Lighthouse CI dans notre flot de développement. Ce qui fait que sur chacune des pull requests, on peut avoir un rapport relativement détaillé de l'impact du code qui va être généré sur la page par rapport à la production. Et du coup, là, bah par exemple, dans l'exemple, on peut voir que bon, j'ai choisi la PR parce qu'elle est positive et c'est cool, mais du coup, on, on gagne un point sur la performance. Donc, encore une fois, c'est positif et ça amène ça dans le flot du quotidien de tout le monde. Ça rentre dans les esprits. Le troisième point de la stratégie, et c'est là où vraiment on va commencer à parler de culture, c'est qu'en fait, là, on se dit que la performance, il faut euh, l'inclure dès la conception, en fait. Les, les enjeux webpaires vont être, vont être un élément déterminant dès le départ. Et du coup, la première phase qu'on qu a, c'est... Bon, il bah, faut qu'on continue d'apprendre. Euh, et pour ça, on refait appel à Jean-Pierre. Merci encore à lui. On lui fait des dédicaces aujourd'hui. Euh, où on lui dit, est-ce que tu peux venir amener une formation pour l'ensemble des équipes techniques front-end chez Le Bon Coin, qui va permettre d'initier des concepts globaux, des concepts principaux, et déjà mettre en place des, des différents éléments au sein de toutes les équipes front-end. On n'est pas concentré sur une équipe. Et la suite, tout de suite, ce qu'on embraye, c'est de, de mettre un système de partage de connaissances. L'idée pour nous, ça va être de proposer un, un système très très simple, c'est-à-dire qu'on va faire une présentation par type de métrique visée par public que l'on cible. Si l'on reprend un petit peu la population euh, classique d'une feature team, on va faire une présentation aux engineering managers qui vont devoir comprendre la métrique, savoir lire les graphes et pouvoir challenger les développeurs. On va représenter cette métrique en adaptant le discours, évidemment, aux populations UI UX qui vont devoir prendre en compte ces aspects-là dans, dans leur user research et dans leur euh, bah, conception graphique notamment, on va parler de l'odeur, par exemple, et au product owner, qui, pour les mêmes raisons, en fait ils vont devoir comprendre la métrique, se l'approprier, pour que lors des phases de spécification, eh bien, on puisse prendre en compte ces, ces éléments-là, parce qu'on sait que sur nos pages, on va avoir, par exemple, des éléments qui vont être très contextuels, utilisateurs particuliers, utilisateurs professionnels. Donc, il va falloir contextualiser tout ça et prendre en compte les différents cas. Et pour prendre l'exemple, on va essayer d'illustrer ça avec, bah, en parlant du shifting qui, est, euh, qui, qui, en tout cas pour moi, est la métrique la plus euh, accessible justement pour tout le monde parce qu'elle a un impact visuel très rapide. Donc du coup, pour rappel, bah, le shifting, je pense, il n'y a pas forcément besoin, mais on va le faire, c'est le fait... Typiquement, on a une page de, page de résultats de recherche avec une carte au, Et ce qu'on avait, c'est qu'on avait des éléments qui venaient charger à différents moments, la carte, les résultats de recherche, le calendrier l'arche autour du site, et du coup, ça faisait beaucoup de décalage, et on se retrouvait avec une expérience utilisateur qui était dégradée. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté cet aspect-là à toutes les équipes, donc PO, UI, UIX, EM, et puis on a réfléchi tous ensemble pour trouver les différentes solutions pour corriger ces éléments. Et aujourd'hui, on a une page de résultats comme ça, qui est beaucoup plus stable, avec notamment une arche qui est posée par défaut, donc ce qui permet de stabiliser déjà le site, le calendrier qui vient s'afficher directement face à l'utilisateur, il ne pop pas d'un coup. La carteau qui est là directement et qui est bien calée. Et donc, tout ça a été vraiment en collaboration avec l'ensemble des équipes. Ce n'est pas uniquement des développeurs qui ont proposé des choses-là, parce qu'il fallait penser, d'un point de vue produit, les impacts. Et du coup, tout ça nous amène à, à rajouter un fil rouge à notre stratégie, qui est de dire qu'en fait, il faut qu'on sensibilise, sensibilise pardon, les équipes tout le temps. On le sait, la Webperf, ça évolue aussi vite que les frameworks JavaScript. Donc, du coup, bah, il faut qu'on reste, qu reste dedans et qu'on sensibilise régulièrement toutes les populations. Et ça a deux avantages principaux, à savoir, bah, ça diffuse la responsabilité. En fait, naturellement, plus on aura de gens qui seront sensibilisés à ces, à ces métriques-là, plus on aura des niveaux de contrôle naturels. Chacun va pouvoir, à un moment, dire, ah, là, euh, je ne suis pas sûr, je peux te challenger. On va avoir également le fait de dire, bah, en fait, les métriques WebPerf sont des KPI comme les autres, donc, euh, des feature teams pour pouvoir maîtriser ce qu'est PI dans leur euh, scope, le suivre et bah, définir des seuils pour l'améliorer. Et du coup, ça, ça nous amène vraiment à sensibiliser l'ensemble des métiers et à se rendre compte qu'en fait, l'ensemble des métiers de la chaîne de livraison d'une feature en production a un vrai rôle à jouer. Il faut concevoir, il faut spécifier sa, sa feature correctement, la designer en pensant performance, et du coup, les populations tech vont pouvoir se concentrer vraiment sur la performance du code, plus que, ah bah en fait, j'ai n'ai pas vraiment de spec et ça shift, bon, bah comment je trouve un moyen Non, ça, c'est déjà pensé par les équipes qui sont beaucoup plus expertes sur le domaine. Et le dernier point de la stratégie qu'on qu met en place, c'est de collaborer avec des partenaires. Très honnêtement, euh, c'est un avantage considérable. Donc, nous, on a la chance, on travaille avec les équipes de Google et notamment l'équipe Aurora, qui est aujourd'hui l'équipe qui est... Euh, entre guillemets, euh, responsable d'améliorer la performance de manière globale sur le web. Par cette équipe, on peut travailler également avec les équipes de Vercel. Pour le détail, leboncoin.fr, on utilise Next.js, et Vercel étant euh, l'entreprise qui a mis en place Next.js, qui l'a open sourcé et qui contribue encore majoritairement à son évolution aujourd'hui. Mais on, on travaille aussi, on collabore aussi avec USNCF ou Cdiscount, par exemple, au travers de Meetup. Et là, il y a un effet waouh qui se crée, parce qu'en fait, on apprend énormément de choses. On partage, on est sensibilisé à chacun de nos pratiques, et du coup, ça nous permet de, de, bah, vraiment de grandir beaucoup plus vite. Et du coup, bah, de ne pas réinventer la roue aussi, parce qu'on peut se servir de, de techniques qui ont déjà été explorées par d'autres entreprises. Et dans tout ça, bah, en fait, tout ça, c'est cool, on met tout ça en place, mais l'idée, c'est de rester efficace sur le long terme. Et autour de ça, on, a, on essaie d'avoir de, deux principes clés qui, est basé un petit peu sur notre, qui sont basés un petit peu sur notre expérience, à savoir, bah déjà, ne pas subir les problèmes de performance, donc les anticiper au maximum, c'est un peu euh, tout le cadre qu'on essaye de faire, mais le fait de le subir, on l'a vécu, euh, ça amène du stress, ça amène une task force, il faut corriger vite, et surtout, nos utilisateurs sont impactés, et ça, on veut l'éviter au maximum. Et la deuxième chose, c'est bah, d'inclure et de former l'ensemble des équipes. On doit aller vers, comme, comme je le disais, chacun... Chacun des métiers a un vrai rôle à jouer dans la conception d'une feature pour qu'elle soit performante de bout en bout. Ce n'est pas uniquement une affaire de développeur de code. Et pour. Euh, donc, on a notre stratégie, on la met en place, on la déploie, on, on la teste, on l'améliore. Et, et on va vous présenter quelques résultats aujourd'hui. Le premier résultat sur lequel on a envie de partager, c'est le, le shifting, qui est clairement notre plus grosse progression à date. Euh, donc, on a appliqué clairement notre stratégie on a expliqué la métrique aux différentes populations, on a retravaillé autour des problèmes que l'on avait pu observer, on a suivi nos graphes, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle progression. On n'est pas encore parfait, on continue de travailler, parce que, mine de rien, il bon, bah, faut réussir à, à vraiment convertir 50 équipes à, à tout ça, donc ça prend un peu de temps. Mais on voit qu'on est sur la bonne pente. Plus récemment, on a attaqué euh, la métrique du LCP, ou de la même manière, on a eu la même approche, on a expliqué à tout le monde, On a bah, le LCP... C'est tel élément, il faut qu'on le choisisse, il faut qu'on le mette en avant, il faut qu'on le contrôle. Et de la même manière, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des résultats positifs, et ben, on continue le déploiement, on continue de s'améliorer sur, sur, ce, sur ces métriques. À côté de ça, on a évidemment quelques petits euh, « ratés », entre guillemets, pas « ratés », mais quelques petites régressions. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que le FID ou le FCP, ce sont des métriques que, sur lesquelles on, on monitor, mais on n'a pas encore actionné des choses. Et ce qu'on voit, c'est que bah, du coup, on améliore certaines métriques, mais il y en a d'autres qui régressent un peu, notamment le FID. Et comparé au FCP, qui reste, lui, assez stable dans le temps, eh bien, ça nous amène clairement à devoir prioriser le FID. Donc, concrètement, dans les prochaines semaines, on va très certainement se concentrer un peu là-dessus pour commencer la phase de diffusion de la connaissance et d'action. Voilà. J'espère que, du coup, les retours euh, auront pu être intéressants. Et je crois qu'on est prêt avec Xavier, à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci à vous. Alors, qui a des questions Il y en a déjà une. Bonjour, Cassiagoun de Conforama. En fait, nous, on est pile-poil dans, dans la situation de départ où, en fait, on a fait des optimes et ça fait un trimestre, en fait on a eu une, une crise à CEO, là il y, a, il y a trois mois, et là on, re, on, re, on a fait des optimes, et on se retrouve encore dans une crise SEO avec des gringoulages de nos indicateurs, etc. Et le, la question que je voulais vous poser, c'est est -ce euh, enfin, comment est-ce que vous organisez le suivi au quotidien en fait, de, de, de, de tous ces indicateurs en fait, de, de, de performance euh, quelles sont les Alors c'est vrai que vous êtes organisé d'une certaine manière qui est pas du tout, enfin c'est pas du tout notre organe, mais euh, euh, quelles sont les les, les les équipes qui sont impliquées euh, et comment est-ce que vous faites le suivi à quelle fréquence, etc. <rire> Euh, en fait, euh, aujourd'hui, la plupart euh, des pages nous, qui étaient très impactantes pour nous, c'est trois pages principales sur, euh, sur le web. C'était notre page d'accueil, les pages de listing où vous avez tous les résultats d'annonces et les pages d'annonce. Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en priorité mobilisé ces équipes-là et sur tous les outils de monitoring et d'alerting qu'on a pu mettre en place, elles sont, on fait en sorte qu'elles soient bien alertées, qu'elles reçoivent les messages assez tôt. Et on a essayé de vraiment inclure ça dans nos, dans nos outils du quotidien. Donc dans Slack, on a des alertes qui remontent quasi immédiatement toutes les heures. Et du coup, s'il y a un seuil qui est dépassé, il y a l'information qui est disponible très rapidement. Donc ça, c'est vraiment une des premières actions qu'on a mises en place, c'est d'identifier vraiment les périmètres à risque et de donner accès à l'information très vite là-dessus. Notamment pour des équipes de développement ou des équipes produits. Et du coup, au côté métier, parce que ça, c'est les développeurs, en fait, et côté métier, ça se passe comment euh, vous, vous les informez aussi enfin, En termes d'alerting, ils remonte aussi chez eux Complètement, oui. Quand, quand on a des régressions qui sont assez majeures, on va les informer vite, on leur fait un rapport. En fait, on a, là après, ça, ça, ça s'inscrit dans une démarche qu'on a au, au Bon Coin, où toutes les semaines, on a un reporting où on remonte des infos sur nos différents, nos différents projets. Et on a l'occasion, justement, de partager assez vite ces infos quand on a des régressions, et ça remonte tout de suite à, à, toutes, les, du coup, à toutes les directions responsables au, au niveau de l'organisation. D'accord. Et, si oui. et si je peux compléter euh, En fait, concrètement, l'alerting va remonter pour tout le monde, et donc chacune des équipes est responsable de, de, de son scope, de sa partie, et du coup, elle va être alertée directement. Ouais. Et d'un point de vue, euh, en gros, déploiement de features, l'idée, c'est qu'on on détecte ça avant d'arriver en production, du coup, on n'est pas le problème. Et ce qui fait que, je ne vais, vais pas revenir, mais sur Lighthouse CI, bah en fait, on définit des seuils que l'on rend bloquant. Et du coup, si la feature euh, que tu développes et que tu mets en pull request, elle a un impact très fort, par exemple, sur le LCP ou le CLS, bah en fait, Lighthouse CI va voir que tu dépasses un seuil et va complètement bloquer le code. Et du coup, à partir de là, toutes les équipes sont sensibilisées aux côtés, bah, quand ça pète, quand le Lighthouse il te bloque, il bah, faut corriger, il faut, faut étudier. Et c'est là où c'est important d'avoir toutes les équipes qui sont sensibilisées, parce que ça permet d'avoir une discussion qui est hyper intéressante entre les différents métiers, plutôt qu'une incompréhension, Ou par exemple, tu es en stand-up et tu dis « Bon, bah, en fait, la paire, elle est bloquée parce qu'en fait, il y a le CLS qui ne va pas. Ah oui, mais c'est quoi Pourquoi euh, Comment ça se fait que ça ne peut pas aller en production ?» Alors que là, tout le monde est, est sensibilisé. Du coup, il y a une vraie discussion, une vraie réflexion autour du sujet. Parce qu'en soi, ça peut arriver de... de, de mettre en place une feature et en fait de ne pas se rendre compte qu'on a oublié un cas. Et ouais. en fait, l'idée, c'est que Lighthouse, il le repère. En fait, nous, on est, on est typiquement on est dans le réactif, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en aperçoit quand c'est passé en prod et que du, bah, du coup, c'est d'autant plus euh, ouais. stressant, chiant, etc. Et du coup, vous avez, euh, ça veut dire que dans le système de pull request, toute la partie euh, euh, fin, Git, fin, tout ça, vous avez, vous avez des, développé des, des pipelines qui font que ça passe forcément par... Euh... Ah, oui, complètement. Du coup, le, le, quand la pull request est ouverte, il y a des flots qui, qui, qui se lancent, notamment pour faire tourner les tests unitaires euh, pour vérifier que tout passe avant d'aller en production, avant de merger. Euh, quand on crée une pull request chez bon Coin, ça, ça fait popper un environnement de test directement. Donc en fait, on ne merge pas du code qui n'est pas testé euh, par l'utilisation. Et du coup, ça lance du pipeline qui va exécuter l'ITOCI et qui va remonter les rapports. Et s'il y a des euh, métriques qui ressortent en erreur par rapport au seuil qu'on définit, eh bien, ça ne passe pas, et du coup, il n'est pas possible merger OK. OK, merci. Pas de suite. Alors, j'avais vu une question par ici tout à l'heure devant. Non Monsieur Pardon C'était qui Elle est parti. Vous aviez une question Jusqu'où jusqu c'est remonté c'est-à-dire que là, vous avez quand même quelque chose qui s'apparente à de la conduite du changement. Est-ce que c'est passé crème ou est-ce qu'il a fallu utiliser des leviers managériaux euh, bah, Alors, on a, on a très rapidement eu le, le soutien de notre CPO et notre CTO là-dessus. Et, euh, et je pense que c'est peut-être la recette qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui, euh, à savoir que dans les remontées qu'on pouvait faire de manière hebdomadaire et quand on commençait vraiment à travailler dans tous ces projets-là, parce que là, voilà, on revient vraiment. Le, le cycle final qu'on vous a montré, c'est 18 mois de travail au sein du Coin. Et effectivement, sans eux et sans leur soutien, je pense que ça ne se serait pas aussi bien passé que ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. Donc oui, c'est sûr, il faut un leadership et, et, et quelqu'un voilà, qui, qui va venir soutenir ces conduites-là. Surtout, voilà, comme on le disait, avec 50 équipes, on est, on est obligé d'avoir voilà, du soutien plus haut. D'autant plus, comme quand Jérémy le disait juste avant, quand dans nos outils, on va bloquer une fonctionnalité et qui ne va pas pouvoir aller en prod euh, parce qu'elle n'est pas performante, euh, au final, euh, on est obligé de voilà de, que, que tout le monde soit d'accord et soit aligné sur ce discours-là. Et ça, ça demande aussi un peu de fermeté, en fait, tout simplement. C est, c est, ça peut paraître très bête, mais évidemment qu'au tout début, quand on commençait à bloquer des PR, on avait des questions. Ah, j'ai ça qui est bloqué, mais il faudrait que j'aille en prod. Comment je peux le passer bah Non, c'est pas l'objectif. Donc là, on repasse dans une phase un peu d'explication. Et c'est là où le soutien il est hyper important. Parce que du coup, bah, il pourrait être facile de monter un peu dans la hiérarchie jusqu'à ce que quelqu'un dise non, non, allez-y. Mais là, c'est là où justement le soutien de notre CTO et de notre CPE est hyper important et ce qui nous permet vraiment d'avoir ce côté bah, culture du changement. On y va tous ensemble et il n'y a pas de passe-droit entre guillemets sur, sur ça. Désolé. Ok, alors du coup, moi, je vous invite à poursuivre cette discussion pendant la pause qui va arriver maintenant. Donc, on remercie énormément Xavier et Jérémy, si présents, pour leur partage.